bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel en français consacré à chamilo lms alors ce tutoriel traitera de statistiques et de rapports au sein de la plateforme chamilo lms et fait référence à un article publié sur le blog francophone de business dont je vous rappelle l'adresse business.com slash fr blog blog qui traite de e-learning et spécifiquement de chamilo lms donc je vous invite à venir consulter nos articles et à les partager sur les réseaux sociaux alors j'ai choisi aujourd'hui de faire mon tutoriel sur le campus virtuel de business donc un campus qui nous permet de faire passer des certifications à l'utilisation de chamilo et qui donc euh, possède beaucoup d'utilisateurs et me permettra de faire remonter des informations beaucoup plus pertinentes j'ai moi même suivi euh, des parcours sur ce sur ce campus et donc je vais utiliser mes propres cours à moi donc je me rends sur historique de cours Je choisis un cours qui est scindé en plusieurs parties. Je vais prendre la première. Et voilà, je suis en vue administrateur. Je pourrais passer en vue apprenant et avoir accès à certains outils. Maintenant, pour avoir euh, l'outil de suivi des apprenants, je dois forcément être en vue prof, vue administrateur. Donc, voilà la page de bienvenue au cours. Je me rends dans les outils accessibles et apparaît ici l'outil suivi. C'est l'outil qui nous intéresse, l'outil qui va nous permettre d'avoir énormément d'informations sur le cours. Alors ce cours ici, on voit directement les enseignants qui participent, les tuteurs, la liste des sessions et la liste des étudiants. Petite alerte ici, une alerte alerter des utilisateurs inactifs depuis 7 jours. Ça vous pouvez le paramétrer, c'est un petit outil très sympa puisqu'il va vous permettre de notifier aux utilisateurs inactifs par un message personnalisé. personnalisé pardon. Vous pouvez y adjoindre aussi un document. Vous allez pouvoir notifier à vos utilisateurs inactifs de venir se connecter à leur cours. Voilà, ça c'est un petit outil très sympa. Nous avons ici la liste des utilisateurs participants au cours. Vous avez différentes colonnes qui vous donne Différents types d'informations, prénom, nom, identifiant, temps, progrès, progrès de l'exercice, moyenne de l'exercice, dernière connexion, détail Chamilo euh, permet de faire disparaître certaines colonnes. Elles apparaîtront ici sous forme de petits liens. Il suffira de cliquer pour refaire apparaître la colonne adéquate. Donc ça, Chamilo, en termes d'ergonomie, vous permet vraiment de, de, de travailler de façon rapide et simple et d'avoir toujours une vie très claire sur les informations dont vous avez besoin. Donc le petit œil ici est vraiment très pratique dans ce cas-ci. Il vous permet de garder que les colonnes dont vous avez besoin pour travailler alors ici détails on va se rendre sur détails je clique sur la petite flèche bleue qui vous donne directement accès à la fiche de l'apprenant alors directement je vous montre ici que vous pouvez imprimer ou exporter les informations obtenues en termes de statistiques donc vous pouvez également envoyer un email si vous constatez par exemple que votre étudiant ne s'est pas connecté depuis un certain moment vous avez les détails sur les accès au cours et les informations globales ici sur votre apprenant. Donc des informations comme son nom, son email, le téléphone, son code, est-ce qu'il est en ligne et sa zone horaire. Ici le suivi de l'apprenant, première connexion, dernière connexion, le temps passé sur le cours, la progression cours, le score. Et voici directement concernant les parcours pédagogiques, les informations dont vous allez avoir besoin. En termes de temps passé sur le parcours pédagogique, de score moyen, la moyenne des derniers résultats, sa progression la dernière connexion, les détails euh, concernant le parcours pédagogique et la possibilité de réinitialiser les résultats. En termes de tests, voilà, ici, tous les tests euh, liés au parcours pédagogique sont listés ici. Donc, le parcours d'apprentissage euh, concerné, le score moyen des apprenants dans les parcours, la le nombre de tentatives, donc vous pouvez lorsque vous créez un test, euh, définir qu'un apprenant a le droit de passer plusieurs tentatives pour réussir un test. Et la dernière tentative ici, en cliquant sur le petit calepin, vous avez donc accès au dernier test passé. Et directement la possibilité d'adjoindre des commentaires, de faire une correction et d'envoyer directement un email à votre apprenant pour le tenir au courant de ses résultats et surtout des corrections. Voici pour les tests. Alors, je vais aller voir le détail ici des parcours pédagogiques. Donc, le parcours pédagogique se scinde en différentes parties. Vous avez ici le statut de l'apprenant. Donc, est-ce qu'il a complété toutes les parties du parcours Les points qu'il a obtenus lorsqu'il est arrivé à la fin d'un parcours et lorsqu'il a été invité à faire un test, et le temps qu'il a passé, ici pour faire le test, ici pour euh, suivre le parcours. Et vous avez des actions, comme par exemple, euh, voir le nombre de tentatives qu'il a effectuées pour passer son test. Voilà, toujours la possibilité d'imprimer ou d'exporter les résultats. Je reviens en arrière et je vais retourner dans l'outil suivi. Autre chose, ici des informations euh, globales sur l'utilisation du cours, donc la progression moyenne dans le parcours, dans les différentes parties du parcours, vous voyez ici euh, la progression moyenne dans les parcours de vos apprenants, les scores moyens au test, la participation forum à la messagerie, les outils les plus utilisés euh, dans le cours donc vous pouvez donner la possibilité aux apprenants d'avoir accès à certains outils comme les outils forum, blog, etc et ici vous pouvez voir quels outils sont les plus utilisés. Les documents les plus téléchargés Donc, comme vous pouvez adjoindre des documents euh, en rapport direct avec le cours vous pouvez voir ici quels documents ont été les plus euh, fréquentés Et exactement la même chose ici pour les liens. Voilà, on va revenir en arrière. On va s'intéresser maintenant... Je reviens encore en arrière. Voilà, on va s'intéresser maintenant... Au rapport de ressources. Alors, rapport de ressources, ce sont les actions qui ont été menées par rapport au cours. Donc, ici, des annonces qui ont été envoyées, ajoutées, par quel utilisateur, son adresse IP, le document qui a été joint et la date à laquelle l'action a été menée. Donc, ici, par exemple, adresse IP, c'est sympa, mais vous pouvez avoir une situation géographique de l'utilisateur, donc du poste de travail. Voilà, ça. Je reviens en arrière. Maintenant, on va s'intéresser ici au suivi d'examen alors ici vous avez la possibilité de filtrer Donc on voudrait les étudiants qui ont obtenu 70% minimum les tests sont accessibles ici et vous filtrez et vous allez directement avoir la remontée d'informations ici donc par test on voit ici le nom de l'utilisateur le pourcentage de réussite le pourcentage qu'il a obtenu s'il a réussi échoué s'il n'a pas passé de tentative donc là vous pouvez l'inviter à revenir tenter le test s'il y a encore accès et le nombre de tentatives qu'il a euh, qu'il a fait pour passer son test pour réussir son test toujours la possibilité d'exporter vos données alors ici login login vous permet c'est un petit peu votre carnet de présence donc euh, vous pouvez euh, télécharger les les, euh, les statistiques euh, de log de vos apprenants. On va retourner maintenant dans le panneau d'administration, on va en rester là pour l'outil suivi et je vais vous montrer une autre manière d'avoir des informations sur les statistiques. Alors On va ici dans l'outil administrateur, dans la partie j'étais un petit peu vite, ici la partie le panneau d'administration, ici dans la partie plateforme donc il vous permet de paramétrer la plateforme vous avez ici un petit lien vers les statistiques. Donc statistiques en quatre zones, cours, utilisateurs, système, social, on ne va pas tout repasser en revue. Donc, les statistiques concernant les cours, le nombre de cours, l'accès aux outils, les derniers accès, le nombre de cours par langue, par exemple, voilà, on a 21 cours en espagnol, 4 en français et 2 en anglais. Utilisateurs, le nombre d'utilisateurs, toujours intéressant de savoir euh, par exemple le rapport entre enseignants et apprenants. Ici, on a un total de 967 utilisateurs, 953 apprenants pour 14 enseignants. Les logins, ça c'est intéressant de savoir euh, les, les pics de fréquentation de la plateforme et à quel moment ils se sont produits. Donc dans l'après-midi, dans la soirée, les week-ends, donc vous pouvez l'avoir par mois, par jour, par heure, le nombre d'utilisateurs qui ont adjoint une photo les non connectés depuis un certain temps et les zombies. Alors les zombies sont par défaut les utilisateurs qui ne se sont pas connectés depuis un an. Vous pouvez donc les, les inviter à se reconnecter ou à simplement les supprimer de la plateforme et faire un petit nettoyage comme ça. Alors le système, activité importante, ça pour un administrateur c'est très très important aussi de savoir qui a fait quoi sur la plateforme. Donc on voit ici les actions qui ont été menées. ici principalement des, euh, des suppressions. Et par exemple, on peut aussi, voilà, un utilisateur a été créé ici par cet administrateur, par cet utilisateur-là, son adresse IP et l'heure et la date à laquelle est intervenue cette action. Ici, les réseaux sociaux. Donc, Chamilo LMS est doté d'un réseau social et vous pouvez voir un petit peu le taux de participation à ces réseaux sociaux. Donc, les messages envoyés, les messages reçus. Et les utilisateurs et le nombre de contacts qu'ils ont dans leur profil et dans leurs contacts voilà on va en rester là pour euh, ce tutoriel vous devez savoir que business euh, peut également vous aider à obtenir beaucoup plus d'informations ou des informations spécifiques en termes de statistiques et de remonter d'informations et de rapports. Donc, il faut vous adresser à Business. Donc, vous pouvez nous envoyer un petit mail à infobusiness.com et nous expliquer un peu votre demande et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Donc, voilà, Business est vraiment spécialisé également pour euh, générer des informations et de remonter d'informations euh, statistiques et rapports sur Chamilo LMS. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation avec votre plateforme Chamilo et je vous souhaite euh, de revenir suivre nos autres tutoriels à bientôt ce tutoriel vous était proposé par la société business premier contributeur du projet de chamilo